De nombreuses aides ont été données à différentes entreprises, notamment du secteur privé et nous attendons toujours des aides de l'État pour les secteurs, les services publics. Il faut renforcer les services publics. Je crois qu'il faut que maintenant qu'on change un peu de, de, de façon de voir les choses. Il faut que toutes les aides, eh ben, on vérifie vraiment qu'elles soient utiles, qu'elles soient pour le développement de notre pays, qui soit un développement de notre société et non pas pour enrichir les actionnaires qui eux ne travaillent pas beaucoup. Moi la question du développement de, de, de l'industrie ne peut se faire que si on a le développement des services publics. et Quand on fait mourir les industries, on fait mourir les services publics. Donc on a un lien très fort avec euh, l'industrie. L'un ne va pas sans l'autre pour moi. C'est un pôle public des industries de santé, puisqu'on a vu que pendant cette crise, le fait que nous n'ayons plus d'industrie, eh il ne nous a pas permis d'avoir des masques, des respirateurs, enfin tout le matériel dont on a besoin. Et puis au niveau de la pharmacie, on voit que notre champion français de la pharmacie, Sanofi, de licenciement en fermeture de sites, aujourd'hui est très en retard sur la production du vaccin. Donc voilà, donc euh, une des, un pôle public des industries de santé, c'est aussi le fait que euh, ce secteur ne peut pas dépendre du marché, mais doit être contrôlé par l'État. Sur la recherche, on voit qu'on est quand même un petit peu en retard sur la recherche. Donc euh, peut-être investir là-dedans, parce que c'est quand même l'avenir.